Bonjour à tous, donc euh, nous poursuivons et nous concluons cette session de prière pour aujourd'hui euh, avec euh, un chapelet thème sur le troisième âge, avec le livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis, le premier tome, parce qu'il y a un deuxième volume qui est euh, rouge, celui-là. Donc, euh, chapelet médité sur des extraits du discours de Jean-Paul II adressé aux personnes âgées à la cathédrale de Munich. Le 19 novembre 1980, au début de ce discours, le Saint-Père déclare « Que Dieu vous bénisse tous, vous qui, dans le pèlerinage de cette vie, supportez depuis plus longtemps que moi le poids du jour et la chaleur, qui rencontrez depuis plus longtemps que moi le Seigneur et vous efforcez de le servir fidèlement dans les choses petites et grandes, dans la joie et la douleur. » Voilà, Seigneur, au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous... Nous nous plongeons infiniment et éternellement, infini, pour l'infini, dans ta divine volonté. Que toutes les grâces fassent ta divine volonté. Que toutes les grâces soient immergées absolument et, et, et parfaitement et, et, et éternellement, en fait, dans ta divine volonté. Et donc, nous prions ce, ce chapelet pour les personnes du troisième âge, voilà, euh, donne leur sagesse, donne leur tous les dons de l'esprit. Et nous croyons bien évidemment en ta Trinité, en la très sainte Vierge Marie, en l'église une sainte catholique et apostolique. Nous croyons en tous les sacrements, nous croyons en la vie éternelle, à la résurrection des morts. Alors, le troisième âge est une grâce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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec vous tous, je voudrais à cette heure-ci que notre réflexion devienne prière. Avec vous, j'aimerais dire les paroles du psaume, du sein de ma mère, tu es mon protecteur. Ne m'abandonne pas quand les forces m'abandonnent. Viens à notre secours par ta miséricorde et préserve-nous du péché.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 Trois mystères, euh, un rosaire avec ce livre. Le Saint-Rosaire, c'est aux éditions du CRC, la contre-réforme catholique. Voilà, entre-temps, euh, portez-vous bien et à bientôt.